Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des erreurs qui sont fréquemment commises par les développeurs Faro, y compris, y compris moi-même. Nous allons essayer de voir comment on peut repérer ces erreurs facilement et les corriger rapidement. Donc ici nous avons, nous avons un bout de code et quand il est exécuté, un débuggeur s'ouvre et nous dit que le message self a été envoyé à un objet et que cet objet ne comprend pas le message self. Alors là, on peut se dire self en général, c'est pas trop un nom de, c'est pas trop un message qu'on envoie, et donc il y a probablement effectivement une erreur quelque part dans le, dans le code. En regardant, en regardant un peu, on voit que ici il manque un point, et donc l'exécution se passe comme si self était un message qui était envoyé au résultat de dice handle new. Et comme la classe dice n'a pas de méthode self, on a ce, on a ce débogueur qui s'ouvre. Donc la solution hein, c'est donc euh, d'ajouter ce point à la fin de la première ligne. Un bon, autre problème euh, qu'on obtient régulièrement, c'est euh, des, euh, des messages qui a priori ne euh, devraient pas être combinés et qui sont combinés. Donc là, on a, on a une erreur qui nous indique que Include True n'existe pas. Bon, Include ça existe, if true ça existe, Inclusive True n'existe pas. En regardant euh, de plus près, euh, on se rend compte ici que euh, effectivement, on envoie le message include if true. Euh, au receveur X avec deux paramètres, 33 et un bloc. Et euh, bah ça, pas, ça, ça ne marche pas. Pharo, en fait, ce qu'il fait, c'est quand il voit un mot-clé, il essaye de regarder tous les mots-clés qui suivent, il les prend tous et considère que ça, c'est un seul envoi de message. Donc, euh, ce qui manque ici, c'est une paire de parenthèses pour dire que euh, le message if true s'envoie au résultat de X includes 33. De la même façon, assert includes n'existe pas, ce qu'on a voulu faire, c'est asserter sur le résultat de includes, et donc il manque des parenthèses ici. Donc il ne faut pas hésiter à mettre, à mettre des parenthèses quand on a plusieurs messages à mots-clés dans la même expression pour bien les séparer, car Pharo va essayer de regrouper tous les mots-clés ensemble et il considère que c'est un seul message. Alors Dans, ce, dans cet exemple-ci, on souhaiterait dans la variable numbers avoir une collection de nombres, et pour le moment, cette collection, elle contient qu'un seul nombre, le nombre 35. Cependant, si on regarde ce qui, ce qui est dans Numbers, en fait, ce n'est pas une collection, c'est le nombre. C'est le nombre 35. Donc là, il y a un problème. De la même façon, sur ce code-là, si, si j'envoie le message new à la classe Dice, j'obtiens le nombre 6 plutôt qu'un D à 6 faces. En fait, c'est le même problème dans les deux exemples. Si on regarde euh, plus précisément, euh, le fait d'envoyer euh, « yourself » après « add » va corriger le problème. Pourquoi Parce que « add » retourne son paramètre. Et donc « ordered collection new add 35 » retourne 35. Si on ajoute la cascade et yourself », on s'assure d'obtenir le receveur à la fin et « numbers eh » et bien une collection de nombres. Donc les solutions euh, ici, c'est bien d'ajouter euh, « yourself » à la fin de chaque envoi de message. Voici un autre problème. Donc, on a une classe book, une méthode borrow. Et euh, quand, euh, quand on l'exécute, on obtient le message que euh, nil ne comprend pas if false. Donc, on envoie le message if false ici à nil. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que in library a la valeur nil, qui est la valeur par défaut pour toutes les variables. Euh, ce qu'on peut, qu peut se dire, c'est que probablement in library n'a jamais été initialisé. Donc, euh, il faut mettre une valeur par défaut euh, dans, dans cette variable-là. Donc on peut corriger ça assez facilement en ajoutant une méthode initialize qui, dès la création de l'instance euh, de, de chaque instance de la classe book, va mettre euh, la valeur true euh, dans euh, la variable d'instance in library. Sauf que si on exécute ce code-là maintenant, on va avoir un autre message d'erreur qui est class true euh, ne comprend pas le message if false. Alors d'où est-ce que ça vient ça C'est que ce qu'on a mis ici. C'est une classe. Ce n'est pas un booléen, c'est une classe. Le booléen, c'est Trou avec un T minuscule. Les, les classes en général prennent, euh, prennent une majuscule. Et donc Trou avec un T majuscule, c'est une classe. Et Trou avec un T minuscule, c'est la seule instance de la classe Trou. Voici euh, un autre problème. On a une méthode roll dans une classe dice, on s'attend à ce que quand on fait rouler un dé, on obtienne un nombre entre 1 et le nombre de faces du dé, sauf que là, quand on fait rouler le dé, on obtient un dé, et pas, et pas le, la face sur laquelle on est tombé. Donc là, la méthode, la méthode que je viens de vous montrer est équivalente à la méthode ci-dessous, c'est-à-dire que par défaut, une méthode qui ne renvoie rien renvoie self. C'est-à-dire que notre méthode roll, quand elle va s'exécuter, elle va retourner le dé et non pas le résultat d'envoyer roll à, à, et non pas le résultat d'envoyer random à la collection Faces. Donc le même problème dans un exemple un petit peu différent. Ici, on, a, on crée une méthode new dans la classe, dans la classe Dice. Donc dans, dans DiceClass, ce qu'on veut, c'est faire une nouvelle méthode pour créer des instances de la classe Dice qui initialise par défaut le nombre de faces à 0. Si on envoie le message new à la classe dice, ce qu'on va obtenir, c'est la classe dice elle-même plutôt qu'une nouvelle instance de la classe dice. Donc dans les deux cas, le, le fait qu'il n'y ait pas de return, on return self et self par défaut, euh, c'est le receveur. Donc dans le cas d'une méthode de classe, self c'est la classe. Donc pour corriger ces deux problèmes, il suffit d'ajouter euh, le chapeau pour retourner une valeur bien particulière. Euh, problème suivant. Si euh, ce code-là est exécuté, le système, euh, le système semble, semble être bloqué, il ne se passe plus rien. Et impossible d'interagir avec Faro. Euh, Alors, d'où vient ce problème Le problème vient du fait qu'on est en train d'implémenter euh, une méthode new dans la classe, euh, dans, dans DiceClass. Self, c'est euh, Dice. Et donc, euh, selfNew bah, va se rappeler euh, récursivement. Ce qu'on a voulu faire ici, c'est utiliser l'initialisation, la création d'instances par défaut, définie dans la super classe de Dice, et ensuite ajouter des choses par rapport à ça. En l'écrivant comme ça, on a une boucle infinie. Donc il faut remplacer self par super pour demander l'implémentation de la super classe. Alors, ce que vous devez retenir... Donc on commet tous beaucoup d'erreurs. Les erreurs que je vous ai présentées sont des erreurs très très fréquemment commises par tous les développeurs Pharo. Et donc il y a des choses qu'on retrouve très régulièrement. Donc les points qui manquent, les parenthèses, le chapeau qui manque ou yourself. Et si vous un maximum le debugger pour trouver l'origine du problème, vous verrez que le debugger vous êtes vraiment... Et que euh, il vaut mieux pas le, le fermer dès qu'il s'ouvre parce que vous loupez une façon de, de corriger des problèmes.